bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième enregistrement si vous étiez là dimanche en live à 16h on a parlé des batteries des panneaux solaires des batteries des onduleurs mais on a fait surtout les enregistrements des émissions de la semaine et le deuxième enregistrement de cette semaine c'était un t-shirt un t-shirt de la marque Go, Go, gont gontouin gont godfrey! prends des glaçons. Gotwid, Gotwid official store. J'ai regardé sur leur site, ils ont pas mal de produits plutôt sympas. Je me suis dit que ce t-shirt avait l'air quand même plutôt euh, sympathique, Patrick. Donc on va le découvrir, Patrick. Voilà. Bon, alors le problème c'est que le t-shirt est vert. Donc forcément, quand je vais le mettre moi, comme je suis sur fond vert, ça risque de pas marcher. Enfin, bon après, voilà, on va regarder ça. Alors première chose intéressante, euh, notamment il est très joli, il est pas cher comme il fait, il est plus disponible. <rire> Il y a plus ça faisait, Il était à peu près à 10 balles voilà, il est hors stock euh, voilà le temps, le temps que le temps que je fasse les produits et que tout ben, il n'existe plus bon le t-shirt a l'air un peu kpop euh, comme genre. il y avait un petit jouet dedans Oh, il y a un petit panda oh c'est trop mignon c'est même pas un porte clé c'est vraiment juste un, un panda sur la plage voilà ok je te mets là regarde, voilà voilà c'est un panda et les quatre pattes en l'air comme un panda il y a bien un truc, mais tu peux pas... Non, c'est même pas avec crayon, hein. Ouais, bof. Bon, écoute, j'aurais préféré que ce soit un porte-clés. Oh, bon, pas Bon, le T-shirt. Tokyo, noté ici. <rire> la, taille. Euh, la taille. La taille, la taille. <rire> Elle. Oh, la qualité est super bien. Voilà. Donc, je le prends un peu ici. Fais voir. Tokyo. OK. Il est très joli, hein. En vert, comme ça. Pas mal. Il n'y okay. a rien derrière. Là, ça, ça, c'est de la cotonne. Hein. Ça, c'est sûr. Qu'il n'y en a plus parce que la qualité était vraiment bien. Euh, Est-ce qu'il y a de le, dedans et trucs qui disent que c'est de la 100 coton 100% coton 100% coton n'est pas marqué du tout. Hein, euh, Peut-être dans le dans le col, des fois c'est imprimé, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, ouais, vous forcément, maintenant le t-shirt il fait transparent, mais bon, vous m'en voudrez pas. Hein. Bon, allez, euh, on va faire les CIH hein, parce que y a pas de raison. Et bim badaboum. Ah oui, vous le voyez pas vous parce qu'il est en orange. Alors, attends, est-ce que je peux... Là, est-ce que, éventuellement, pendant... Euh... Enlever la clé chromatique... Voilà Boum Allez, c'est parti Bon, voilà, là, vous avez... J'ai enlevé le fond vert. Enfin, j'ai toujours le fond vert, mais j'ai enlevé le filtre. Ça vous permet de voir le t-shirt. Écoute, il est pas mal. Euh, il est un peu grand. Hein euh, pour du L, c'est vraiment du L américain. Je vois voir un peu comme ça derrière. Moi, je trouve pas mal. Écoute, je trouve... Euh... Il est bien... Il est bien grand. Putain, L, euh... ça aurait mérité presque un... Un m non il est bien il est sympa encore une fois euh, j'aime bien le logo un peu japon et tout comme ça alors bien évidemment vous euh, voilà pour <rire> pour le fond vert ça vous arrange pas mais en même temps c'est pas grave on va laisser comme ça pour le, la fin de la, la fin de l'enregistrement écoute la marque est bien les produits sont quali euh, sont bien coupés peut-être un peu grand euh, là malheureusement pour du l alors il n'est pas disponible il est plus disponible sur le site mais euh, voilà hein s'en excuse mais sans plus quoi tu vois que je te dise après ils ont plein de plein de produits comme ça mais euh, l 55 ouais, en plus important Alors, ils l'ont en blanc en rouge après bon vous pouvez aller sur la fiche et éventuellement le mettre dans votre panier moi je l'avais payé 10 balles et Je trouve que le produit bas la marque répond un peu à nos attentes et c'est le dernier produit de fringues que j'ai après on attaquera vraiment euh, dans le dur voilà, dans, du solaire toutes les semaines solaire minage <rire> Solaire, minage, toutes les semaines on fera une vidéo et on parlera euh, prêt-à-porter, vêtements et surtout contrefaçon, parce que j'ai vu que ça plaisait beaucoup et qu'on arrivait à prendre des abonnés. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, on se donne rendez-vous. Là, cette vidéo va être coupée jeudi, prochain enregistrement, samedi, avec une casquette euh, copie compagnie. <rire> non, CP compagnie mais on n'a pas le droit de le dire. Allez, bonne journée à tous, bye bye.